Salut, guys! Mon nom est JP et GP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on sort un petit peu de notre région. On est dans le comté de Charlevoix. On s'en va rider un petit réseau qui s'appelle Aux Sources. C'est un petit réseau juste avant la ville de la Malbaie. Un petit réseau drivé par des bénévoles. On va aller rejoindre mes guides, qui sont des gens de la place qui m'ont offert de faire visiter le petit centre. Donc, je m'en vais rejoindre Isabelle, Vicky et Nicolas, qui travaillent à développer les pistes ici. Très hâte de voir ça. Oui, il va falloir avoir quelqu'un en avant en plus. Alors, on s'en fait une noire qui s'appelle Lenzur. J'ai la chance d'en faire guider par les riders locaux. Dans ce beau petit centre-là. Oh my God, comment ça? On n'ira pas trop vite, vu que je connais pas le centre. On a des belles petites pistes naturelles dans le lôme. Oh, that's nice! On a une qui croise ici. On continue dans à la droite. Oh, c'est le bien cool! Oh, petite crête! Oh! C'est quand même challenging pour un gars qui vient de se réveiller! Oh nice! Ça dure un petit peu quand même pas mal de dénivelé, je suis surpris. Comment qu'on descend longtemps? Oh, j'ai manqué. Tabarouette! Ok, je m'attendais pas à ça. Waouh! Oh! Petite erreur technique! Oh my god! Mais vous avez tombé de dénivelé! 130 mètres. Ben Mais voyons C'est deux fois plus long que je pensais. Ouais, hein? Ouh! C'est le fun! Alors, on va aller faire la cassonade! Okay. on prend une petite noire pour commencer on fait attention aux racines ah j'ai manqué mon saut c'est ici fait que la cassonade d'une autre noire hey, pour vrai les gars ils ont un maudit beau réseau, les gars les filles pardon super beau réseau donc celui-là ici, plus rapide plus en saut oh un petit road gap pour vrai c'est tellement pas le genre de réseau que je m'attendais on va prendre un petit centre de cross-country. Pour vrai, il y a des bons challenges. C'est fou ce qu'il une gang de bénévoles peut faire ensemble. C'est des bons sauts dans le bois pour vrai. C'est bon vingt tripins. Oh, là, je commence à me peu, mon cher. Hein? Oh, on a une petite option à droite que je serais curieux de le voir. Ouais, ça fait que le centre aux sources, en hiver, c'est donc les sources joyeuses pour le ski de fond. Fait que je m'attendais à un centre de cross-country. C'est pas ça, pas en tout. C'est carrément du enduro. Des belles bosses, des beaux sauts. Du beau long. Y a pas une descente comme pas des gros sauts comme ça. Oh! Ah, ah, ah, ah. Oh, je m'attendais pas à cette fin là. Ouh J'ai pas utilisé le dernier burn, j'ai sauté, ou je sais pas ce que j'ai fait. On voit ma trace sur le bain. Solide. Petite dernière. Heure. Bon, t'as pas le virage là, tu le sais, là en bas? Bon. Faut regarder loin en avant d'abord. Bon. Petit zombie leg, une petite dernière. Plus haut de cour, fait que ça, ça va me parler. Faut faire attention à suivre Nico, parce que lui, il connaît ses pistes, pis il est assez rapide. Moi ah. je j'ai mes copines qui pour rouler après-midi, fait que c'est pas vrai que je vais me blesser. On va essayer de je se jinxer. Ok, fait qu'on est vraiment plus dans l'old school que c'est un petit peu moins travaillé. Donc on va avoir moins de soupe. Et encore des petits sirops de Je Curieux de voir combien je pogne les hein. Oh my god! Ça c'est le virage! Ouh. Oh my god. Tiens maman. Je pensais pas pousser une surjeu ton temps ici aujourd'hui. elle est définitivement plus accidentée Versus celle qu'on a faite avant, avec plus de sauts, plus de drops. Ouais. Avec Nico en sentinelle en avant, qui est quand même très rapide. Là, c'est quand même un petit peu mouillé. Donc, on a peut-être pas toute l'attraction qu'on avait d'habitude. Oh my God! Yes! Wow! La fin est rapide. La fin est rapide. Oh my God, un gros merci. Très, très apprécié. Super. Oh, la petite ligne Strava! On t'a vu. On t'a vu pendant la ligne Strava?